Partageons sa solitude quand il trouve ses apôtres endormis. Vous dormez, et moi j'ai tant besoin de réconfort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Suivons Jésus qui retourne prier au rocher, et faisons notre sa longue supplication au Père, son angoisse, ses sanglots, et recueillons chacune de ses larmes pour purifier les âmes pécheresses.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 Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Consolons Jésus écrasé par la justice divine et englouti par les ténèbres de tous les péchés du monde, alors que le ciel se tait devant ses gémissements, et pour le soulager, don, don, don, donnons-lui l'amour de sa mère, la tendresse et la compassion de sa mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.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 Au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés de la volonté humaine. Préservez-nous d'y retomber. Fortifiez notre volonté et unissez-la à la vôtre et conduisez dans le royaume de votre divine volonté toutes les âmes passées, présentes et futures. Amen. Fiat. Majesté suprême, je viens comme un petit enfant sur vos genoux paternels, vous offrir tous les actes de la divine volonté du mystère de l'agonie de Jésus, avec en retour tous mes actes d'amour qui, au nom de toutes les créatures, embrasse ses actes. Avec cette offrande, j'implore votre miséricorde, le salut et la sanctification pour toutes les créatures, le triomphe rapide et complet de la divine volonté sur la terre, et son rapide et complet triomphe en moi-même. Amen. Fiat. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Accompagnons Jésus attaché à une colonne, et enchaînons-nous à sa volonté. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne,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 Entrons en les plaies de Jésus et recueillons son sang versé pour en asperger les âmes du purgatoire, les âmes des malades, les âmes des personnes affligées et des personnes délaissées. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donnons l'amour et la douceur de la mère céleste aux grands martyrs anéantis à cause de nos péchés pour attirer.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 Jésus y perçoit la voix de son Père qui dit « Mon Fils, je te veux mort, crucifié et mort. » Sa mère désolée, les anges, les saints de tous les temps, tous crient d'une seule voix « Crucifie-le, crucifie-le » Nous aussi, à notre grande horreur, par une force suprême, nous crions « Crucifie-le !» Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 Présentons au Père céleste l'immense valeur des souffrances de Jésus, afin que son sang qui coule en abondance calme la justice divine. Et disons en union avec toute l'Église, Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta très sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.